La thématique prioritaire pour toi Diaka, euh, c'est « Je ne m'aime pas assez pour euh, rejouer un autre rôle que celle de l'enfant blessé. Euh, je ne peux pas jouer le rôle de la femme indépendante et libre et qui puisse euh, jouir d'elle-même parce que je ne me rejette. Je me rejette. Et derrière, ça me dit « Je ne me rejette pas encore assez. » Donc en fait, euh, tu élabores des stratégies pour continuer à te rejeter encore et encore et encore. C'est euh, quelque chose qui te structure. Pourquoi ça, se, ça te structure euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière Un vain souhait de rentrer dans la bonne grâce de la famille. Euh, la famille étant le père. Parce que le père, c'est le patriarche. C'est une notion d'identité derrière. Derrière cette notion de « je ne m'aime pas moi-même », il y a une notion de « je ne sais pas qui je suis euh, ». Ouais, juste ça. Je suis en train de voir ce que ça fait dans ta structure. Ok. C'est ta propre prison. Je ne sais pas qui je suis, donc j'ai besoin d'une structure pour pouvoir... Euh, donc, une structure extérieure, qui à ce que ce soit réellement hardcore, pour savoir quelle route prendre. Donc les barreaux de ta prison sont là. Euh, sauf qu'il y a un, euh, je ne me sens absolument pas raisonnable. Je me pense irrationnel, tellement irrationnel, que je ne peux pas décemment décider de ma destinée par moi-même, de mes besoins par moi-même, de ma direction par moi-même. Ok, ça c'est bon. En gros, tu te penses être une sorcière qui devrait être brûlée sur le bûcher tu te penses être quelqu'un qui est trop mauvaise pour prendre des décisions par elle-même. Tu te penses être un, un danger pour elle-même. Comme si tu étais folle, alliée et con, Et que par toi-même, <coughs> ça sort. Merci beaucoup, Diaka. Tu te penses être un danger pour toi-même. Non, tu refuses de poser tes propres règles dans la vie. Est-ce que tu penses vraiment être un danger pour les autres euh, Ouais. On est bon sur ça, j'ai l'impression. Euh, la thématique de la jouissance, elle est aussi, euh, elle est aussi présente, mais en toile le fond. Mais avant la jouissance, il y a vraiment, toi, va avoir cette notion d'identité et du fait que tu te penses être trop dangereuse vis-à-vis de vis vis vis vis toi-même pour prendre des décisions qui sont, alors quand je dis prendre des décisions, ça veut dire prendre des décisions qui sont impliquantes pour moi, qui sont impliquantes pour les gens autour de moi, pour ma famille. Euh, je ne me pense pas assez doué pour prendre des décisions qui incluent les autres. Donc, je préfère mettre mon pouvoir dans les mains des autres pour pouvoir, euh, moi, jouir de ma liberté. Voilà ce que ça résonne pour toi et pour le groupe. Ouais, Je ne peux pas aller plus en avant pour, euh, pour cette question. Merci beaucoup, Diaka.